Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dire personne parce que vous le savez, je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis On est sur K-Faction, le meilleur serveur PVP faction du moment les amis Je pense que tout le monde le sait Aujourd'hui on va faire un autre boss tour série Donc juste avant que la vidéo commence, je vais juste vous dire que j'ai fait ma dernière vidéo Nous avons fait un strapport dans la dernière vidéo, je vais la remettre dans celle-ci Donc si vous voulez euh, qu'on retire les trappes, les AP, bref, tout ce genre de trucs là go dans le straw dans la description ou si on fait tirer un concours pour tirer, euh, gagner un grade élite qui est un, un grade le plus cher sur le serveur donc si vous avez euh, besoin d'un grade élite sans payer vous pouvez aller rentre, vous rendre sur le twitter du serveur et puis vous allez pouvoir euh, voir tout ça donc let's go aujourd'hui les amis j'ai choisi de présenter deux bases euh, les deux bases sont quelque chose de spécial en commun donc les deux bases sont claims et décorées mais j'ai l'impression que c'est un peu un système de chambre, slash... Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. On va commencer avec la première base qui est celle de Heisberg, Quelque chose comme ça. Donc, euh... J'ai pas d'autre chose à vous dire, juste que si la vidéo vous fait plaisir, laissez un pouce bleu et partagez-la avec un de vos amis. Ça me ferait super plaisir, les amis. Et puis, continuez à rejoindre euh, CofAction. On est rendu près de euh, 6000 personnes uniques qui ont rejoint le serveur. C'est juste un truc de fou. En plus, on a des nouveaux partenaires qui se rejoignent au serveur. Donc, on a Okila qui s'est ramené sur le serveur. On a plein d'autres partenaires sur le serveur. On prépare une page de statistiques, puisque vous allez pouvoir voir toutes vos statistiques de coin flip, de points que vous avez avancés, plein de trucs comme ça. Ça va être vraiment, vraiment exceptionnel sur le site. Ça va vous sortir au courant du week-end. Donc, si vous êtes... Chaud à l'idée, go mettre un pouce bleu! Donc, yep, on est dans la base de Iceberg, si je me trompe pas, c'est bien ça. Euh, donc, on va remonter tout en haut parce que ici on est au un des derniers étages. Donc, en gros, je vais commencer du début. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que c'est un système de chambre. Donc, en fait, lui il a sa chambre avec ses, euh, sa faction. Donc, on est dans le clé de sa faction. Vous voyez ici, il y a ses coffres, etc. Puis ici, hop, hop j'arrive pas, voilà. Ok, ici on peut voir qu'il y a des portillons, etc. Bref, voilà. Ça, c'est sa faction Poppers. Ils ont des claims et chacun d'entre eux a des chambres. Donc là, je sais pas c'est quoi ça. Mais on peut voir que ici quelqu'un s'est fait péter ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais en gros, c'est une base full décorée. Mais c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. C'est vraiment juste la chambre de ce joueur-ci. Pour vous montrer qu'il y a vraiment des joueurs, même si vous avez juste une chambre dans une grosse faction, vous pouvez quand même faire de la décoration. Comme vous voyez, on en fait un genre de système de mine ici. On peut voir c'est la chambre d'une autre personne. Ils se sont fait raids, à ce que je peux comprendre. Mais Iceberg n'a pas l'air d'avoir été touché par ce rail, euh, comme vous pouvez le témoigner. Donc on peut voir, il y a toujours ces stuffs qui sont ici. Euh, il n'est pas super super riche, hein. Mais au moins, il y a quand même un peu de stuff. Il est pas pauvre comme on peut voir. C'est aussi c'est vous pourquoi il y a autant de notre bloc parce qu'on a fait une erreur à la place de mettre des euh, des trucs qu'on avait fait sur ça. ça c'est une trap no hill, hein. Pas très gentil, mais bon. De toute façon, on va les désactiver. Donc, en gros, vous arrivez ici, vous avez son petit stand, vous avez ses coffres, sa table dans Vous avez ensuite euh, un panneau qui est marqué « Bienvenue dans la chambre de Heisberg. C'est à faire de potions. On a quoi ici ensuite euh, Là, on a quelque chose, une salle secrète. C'est censé être une salle secrète, je pense. Mais elle n'a pas l'air de fonctionner donc Oh mon dieu, il y a des clés dans cette Nordjust là. Ici, il n'y a rien d'autre. Ok, le passage secret est ici en bas. Boum, on descend. Et là, c'était à l'étage de ce on était tout à l'heure. Donc, c'est un système de mine. Je sais pas pourquoi il y a des pistons un peu partout, mais. Système de, de table d'enchant, etc. On descend dans la mine. Boum, système de minecart. Oh, il y a une plaque de pression ici, c'est quoi Une salle des coffres. Avec beaucoup d'items, comme on peut témoigner. <rire> on descend ici, y a du minerai dans le faux. Non. Ici, tu minerai non. Ici, il y a un autre passage qui a été bouché, par exemple, je sais pas pourquoi. Oh shit, ok, une chance que j'ai découvert ça, c'est quand même propre. Ici, on peut voir il y a des items à potions, donc il doit faire ses potions ici maintenant. Vraiment badass. Et ici, ça continue dans une vraie grotte. Et là, si je me trompe pas, c'est une base sécu. Eh oui, pas mal, pas mal. On va juste en boucher comme c'était bien joué il y a quelqu'un au-dessus je sais pas c'est qui du tout slash near ah c'est peut-être juste des mobs oh putain je suis con Oupsi. donc on va juste euh, reboucher ça pour pas que ça fasse piller par là donc, on va continuer à visiter les amis c'est vraiment badass ta base gros franchement euh, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des bases euh, dites-moi ouais je la trouve belle ou je la trouve moins belle je vais juste mettre un truc de verre là euh, sans issue ici on peut voir que les spawners ça, ici c'est sans issue donc on va y aller après peut-être Ici, on a quoi Juste du, de l'or. Ici, on a un coffre. Oh On a une autre petite salle qui sert à rien pour l'instant. Peut-être qu'il va l'aménager dans le futur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-là Il n'y a rien. Nice, tu m'as bien bête. Ici, c'est quoi Le bateau arrive, reculer du quai. Donc là, il n'y a quoi Rien, là, c'est juste une grotte qui a été bouchée. Pas pire, pas pire. Ici, ici, sans issue. Euh, il y a des spawners. Des spawners, spawners, spawners. Ok, je vais juste essayer de remonter en haut les amis de l'internet. Ok, il y a le trou. Et ensuite, on peut aller par où Parce que là, moi je suis un peu perdu, là. vous comprenez, mes très chers amis de l'internet. Bon, on va quand même descendre par là dans le fond. Parce que il y, a un autre, il y a un autre genre de passage ici. Merci. Ok, voilà, c'est un peu perdant son affaire, mais... On peut voir qu'il y a des spawners. On va juste prendre une boussole puis on va aller voir à travers les murs! Ok, on est sur la protection. Ouais, comme je vous disais, c'était une base protect dans le fond. Ok, là on était assez spawners. C'est là qu'on veut aller. Et là, ici, boom. boom. On tombe au dernier étage. D'après moi, il n'y a pas terminé, comme on peut le voir. c'est pas 100% terminé, mais c'est vraiment badass. Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Désolé. Vous savez-vous à quoi ça me fait penser Ça me fait beaucoup penser au euh, spawn de, de serveur, genre. Tu sais, les spawns de serveurs c'est tout le temps genre quelque chose de comme ça à peu près. Le genre qui spawn là, etc. Non, il y a un autre truc en diamant lui. Damn, that guy is rich. Donc voilà les amis, vraiment superbe base. Ah c'était dans le coin ici. Bon, il devrait faire quelque chose pour descendre du tout en bas, mais bon, on verra dans le futur peut-être que je repasserai dans cette base-ci. Ou si est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour update de la euh, slash favoritis euh, slash euh, unwary ainsi que la MST. Des factions que je n'ai pas nécessairement... Euh, que j'ai présenté il y a longtemps. Ou si vous voulez qu'on présente. Des, juste des, des, des factions un peu moins bas, un peu moins fortes. Ils ont la furie, TVL, des trucs comme ça. Donc je me rends... Dites-moi les commentaires. Et puis je me rends à la prochaine base. A tout de suite. Les amis, nous sommes rendus dans la base numéro 2. Celle-ci et la faction... Je sais pas, mais on va le découvrir assez rapidement. <rire> C'est vraiment beau. Ils ont fait un thème de jungle les amis. Et franchement... Ça rend super badass. Donc, je vais juste vous... Je vais pas... Il n'y a pas vraiment grand-chose à vous présenter à part... En Faites juste regarder, les amis. Et puis, franchement, c'est vraiment magnifique. Honnêtement... Honnêtement, ça doit être la plus belle base qu'on a jamais eu sur... Sur K-Faction, sur... quoi, Rien, les amis. Regardez-moi ça, les amis. On fait de la végétation. Il y a des moutons et tout partout. Il y a énormément de choses. C'est juste incroyable. Je viens de recevoir un message sur Discord. Incroyable. Hop, Incroyable, les amis. Il y a de la végétation partout. Ils ont des poulets, des moutons, des, des, des mushroom cows. Ils ont aussi des cows normales. Ils ont plein de trucs. Ça l'amène où ça passe des Roumains. Ah, c'est pas très gentil ça. Pauvre Roumain. imaginez les Roumains voulaient y aller là. Qu'est-ce que tu vas faire, hein Pourquoi il y a 50 portes, Esti Ok. Je les, je les laisse tout ouvert parce que tu m'as troll, ok Même chose ici. Je suis apprenti encore. TABARNAQUE! Pardon, faut pas que je crie parce que ma main a bord quand même. Après ça, je vais me faire enculer, puis là, après ça, je vais pleurer. Et puis là, après ça, ça va être la merde. Vraiment badass comme base. Pourquoi il meurt Ils sont en train de mourir de noyade. Comment on fait pour aller au côté de la map? Ici, okay, c'est quoi? C'est quoi qui est marqué? Rue de la Liberté. Ok, nice. On peut monter ici, nice. Vraiment badass, franchement. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, c'est la plus belle base. Puis ça, c'est des, des, euh, des, des, des chambres. Regardez, ici, il y a une chambre de quelqu'un. Ils ont toutes des chambres. Bon, je ne vais pas présenter exactement toutes les chambres. Mais euh, peut-être qu'on peut faire une base tour série sur toutes tout, tout leurs bases. Euh, en gros, je, euh, je parlerai avec chacun des membres de chacune des, euh, des petites chambres, etc. Expliquer pourquoi ils ont eu cette idée-là, qui, qui a construit tout ça. On pourrait faire une interview avec eux, ça pourrait vraiment être intéressant. Euh, dans le futur. Je sais qu'il y a une autre place. Euh... Attendez, c'était ici, je crois, ouais, ici, regardez, la faction, c'est vraiment énorme, ils ont énormément de trucs, c'est super propre, ici, ils ont un autre truc à virer, ils ont une salle de conférence, euh, ça continue de monter ici, ils ont continué à faire d'autres trucs, là, euh, ont... c'est juste incroyable, en bas les amis, c'est insane, puis, le plus grand dans tout ça, c'est que c'est protégé, puis au-dessus de ça, regardez ce qu'ils ont, une énorme forme à cactus qu'ils sont en train de construire qui va aller jusqu'en haut là c'est quand même assez incroyable quand on y pense hein? je vais juste vite faire vous dire c'est quelle faction oui les amis c'est euh, la Acrosky donc euh, c'est pas une euh, une petite faction je sais pas s'ils ont beaucoup de points euh, mais ils sont euh, ils sont quand même vachement euh, badass niveau construction et ça c'est un bloc de mycélium ah, je sais pas ce que ça fait là ah ok s'ils ont des mushroom cow et qu'il y a un bloc de mycélium là Peut-être qu'ils sont dans un mushroom cow biome. Ha, ha, Je suis prêt à parier sans pièce, ok Sans pièces. Si je n'ai pas raison, vous me donnez 100 pièces, hein Qu'est-ce que c'est Sinon, je vous donne ça. Ah, voilà, mes amis les gosses de l'internet. Oh, je vous l'avais dit. Il y en a trois dans tout le serveur, si je ne me trompe pas. Donc, euh, si vous saviez où est-ce que celui-ci est, ben, venez les pieds. Allez, salut. Non, mais franchement, vraiment badass votre base, les amis. Vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment la plus belle base du serveur, selon moi. En plus, je pense qu'on avait présenté le râpé. Attends, je veux juste... Euh, f show -A, euh, a. Kiki dans cette faction-là. Acro Sky. Acro Sky, peut-être comme ça. Peut avec un J'ai aucune idée, gros, mais. Yo, ouais, voilà. Je pense que ça, c'est l'AP. Non, ça, c'est la réforme, c'est ça. Ok, mais ils ont un putain une belle AP aussi. Euh, leur AP, là, tu en neige que j'ai présenté dans une de mes dernières vidéos. Puis tout, c'était là vraiment magnifique. Sur ce, les amis, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a fait plaisir. Donnez-moi vos avis sur la plus belle base entre les deux. Les deux dans la description Et puis euh, selon moi c'est celle-ci Mais l'autre reste quand même vraiment jolie Sur ce je vous aime les amis On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos C'est Tychons, ciao ciao